Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo Alors aujourd'hui une petite vidéo Très courte qui va me permettre de vous présenter sur ce quoi je travaille actuellement mon nouveau projet alors qui est tout simplement euh, une formation donc ici une partie une section d'un cours qui va attaquer euh, l'animation sous unity et notamment ici unity euh, 2018 on va que je commence évidemment par l'animation de personnage alors vous pouvez reconnaître certainement à l'écran le personnage qui vient de chez mixamo qui s'appelle claire que j'utilise ici donc il est mis à disposition gratuitement et vous avez tous les animations disponibles aussi sur le site de mixamo alors on peut voir que malgré tout euh, on a une un animator qui est déjà relativement bien garni euh, avec pas mal de variables des events au niveau ici euh, des animations comme on peut le voir, euh, des curves aussi, on va utiliser les curves pour, euh, lors du saut, adapter le, le collider, euh, et ici on peut voir pas mal d'events, euh, tout ça pour le son, euh, les footsteps, etc. Alors je vous présente très rapidement euh, ce projet, donc Claire, bon, c'est un personnage tout simple, évidemment elle se déplace, elle a une démarche un peu féminine, donc, ça vient toujours de chez Mixamo, ces animations. Évidemment, Claire, on peut entendre derrière ses footsteps, donc un petit footstep très léger. Elle peut courir. Et là, elle a une démarche un petit peu effrayée quand elle court, évidemment. Euh, ensuite, Claire, elle peut évidemment faire des sauts. Voilà, donc on peut voir le petit saut, le petit bruitage à noter euh, à l'impact aussi un autre son. Voilà, donc tout ça est euh, gérable grâce aux curves euh, et aux events. Et évidemment, euh, bah Claire, qu'est-ce qu'elle fait bah, je vais la mettre un petit peu ici, comme ça, de dos, vous aurez compris. Claire, quand elle reste en idle, on voit ça dans pas mal de jeux, bah, elle s'ennuie. Alors, Claire, qu'est-ce qu'elle fait Et bah, Au bout de quelques secondes, elle se met à twerker. Elle danse et elle twerke. Bon, c'était la petite touche humoristique, mais évidemment, on voit ça dans pas mal de jeux où vous avez euh, bah, des players qui se retournent et qui vous consignent en disant je suis là. Bon, je trouvais euh, un petit peu sympa de, de faire euh, ce, ce petit twerk en tout cas pour le personnage. Alors évidemment euh, dès qu'on repart le son se coupe et elle continue de elle recommence à jouer. Là je l'ai volontairement mis relativement vite, au bout de 3 ou 4 secondes elle passe en, en animation à et elle twerk, évidemment dans le jeu on va le passer plutôt à 30 secondes. Donc on peut voir que c'est un personnage très simple, enfin l'animation malgré tout est déjà pas, pas simple à mettre en place, surtout avec les animations de Mixamo. Euh, évidemment, mais tout ça donne un super résultat. Alors, évidemment, euh, la dernière chose que je lui, ai, euh, la dernière fonctionnalité au niveau des animations, c'est qu'elle peut mourir. Donc, pour ça, je vais appuyer sur la touche Alt. Et voilà, elle s'écroule au sol et elle est morte. Et là, maintenant, elle ne sait plus se déplacer. Donc voilà, euh, bah, ici, ici euh, je tenais à vous présenter ce sur quoi je travaille actuellement. Je sais que ça plaît à pas mal de gens. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et si vous voulez en voir plus, ça m'encouragera à vous en montrer. Euh, et puis, euh, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye